Sem vécut, après la naissance d'Arpachad, 500 ans, et il engendra des fils et des filles. Arpachad, âgé de 35 ans, engendra Chélac. Arpachad vécut, après la naissance de cent 403 ans, et il engendra des fils et des filles. Shelac, âgé de 30 ans, engendra Hébert. Chélac vécut, après la naissance d'Hébert, 403 ans, et il engendra des fils et des filles. Héber, âgé de 34 ans, engendra Pélègue. Héber vécut après la naissance de cent 430 ans et il engendra des fils et des filles. Pélègue, âgé de 30 ans, engendra Réhu. Pélègue vécut après la naissance de Réhu 209 ans et il engendra des fils et des filles. Réhu, âgé de 32 ans, engendra Sérug. Réu vécut, après la naissance de Sérug, 207 ans, et il engendra des fils et des filles. Sérug, âgé de trente ans, engendra Nacor. Sérug vécut, après la naissance de Nacor, 200 ans, et il engendra des fils et des filles. Nacor, âgé de 29 ans, engendra Thérac. Nacor, vécut, après la naissance de Thérac 119 ans, et il engendra des fils et des filles. Thérac, âgé de 70 ans, engendra Abraham, Nacor et Aran. Voici la postérité de Thérac. Thérac engendra Abraham, Nacor et Aran. Aran engendra Lot, et Aran mourut en présence de Thérac, son père, au pays de sa naissance, à Ur en caldé Abraham et Nacor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Sarai, et le nom de la femme de Nacor était Milka. Fille d'Aran, père de Milka et père de Jiska. Saraï était stérile, elle n'avait point d'enfant. Terac prit Abraham son fils, et Lot, fils d'Aran, fils de son fils, et Saraï sa belle-fille, femme d'Abraham son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur, en caldé pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Caran, et ils y habitèrent. Les jours de Terrac furent de deux cent cinq ans, et Thérac mourut à Caran.